Et voilà, on redémarre avec une question sur les calendriers. Alors, l'idée, c'est vrai que sur le site du réseau Transition, il y a un calendrier. Et ce qu'on qu a envie de faire, et ce qui marche à moitié, c'est que dans ce calendrier, automatiquement, on insère les calendriers de vos initiatives et donc ça marche pas mal mais on a un souci euh, parce que le module est devenu payant et on doit payer euh, des millions de dollars pour euh, afficher plusieurs calendriers et donc il y a sûrement une alternative mais là pour l'instant euh, voilà on voit que Excel des trucs de, de Wavre, on voit ici 1000 Bruxelles et donc en fait sur les premiers euh, voilà les, il y a quelques initiatives. Euh, où ça fonctionne. Voilà, mais on voit son bref en transition, quelques-uns. Et donc on veut continuer à, à, à développer ça pour pouvoir voir tous vos calendriers. Mais du coup, vous, dans vos sites, vous avez un agenda et c'est déjà le bon module. Euh, et voilà, ici, on voit leur agenda. C'est en fait le même module. On peut avoir différentes vues. Et puis, en fait, créer en interne à chaque fois un petit article par euh, activité. Et du coup, quelles sont, les questions, quelles sont vos questions par rapport aux articles Levez la main si vous avez une question. Moi, c'était une question euh, plus spécifiquement pour les, les événements récurrents. D'accord. Donc c'est dans le tableau de bord qu'on va pour euh, créer des événements. Et alors c'est vrai qu'il y a deux modules, euh... je crois que c'est Event hein. Moi j'ai C'est Event, ouais. Oui, quelle est la différence entre les deux d'ailleurs, Event et WP Event C'est deux outils un peu différents et je crois que certaines initiatives utilisaient event' et du coup on le garde... Euh, en fait, je pourrais euh, retirer le module WebEvents, mais j'ai peur que ça pénalise certaines initiatives qui l'utilisent. C'est un peu embêtant tout ça. Donc, je... il suffit de le savoir, hein, en fait. deux outils euh, complètement. Il suffit de le savoir que ces deux outils complètement indépendants l'un de l'autre, en fait, et qui sont disponibles parce qu'historiquement, il euh, y, y, y, y a eu des sites qui utilisaient l'un ou l'autre. Ouais. Et donc, ici, euh, c'est un événement, Sylvie, qui va avoir lieu chaque semaine. C'est OK Qui démarre euh, aujourd'hui à 3h euh, à de l'après-midi et qui termine à 3h32. Et donc ici, je vais faire « Repeat ». Et là, soit « Daily », soit « Weekly ». C'est ça, ce que je veux chaque semaine. Et répéter chaque semaine euh, les mardis. Et soit ça ne s'arrête jamais, soit je dis bah, « Bon, ça s'arrête le... en juin, quoi. ou ça s'arrête le 1er juillet, parce qu'on sera en vacances. Voilà. Et du coup, cet événement-là, sur le site de Wokra, il sera visible. On est en train de bousiller votre site, hein, Gilles <rire> Voilà, si je vais dans l'agenda. Je tombe sur test et on voit qu'il apparaît un peu tout le temps. Et donc je m'empresse de l'effacer. Est-ce que ça a répondu à ta question, Sylvie Et il y a moyen d'éditer l'un enfin les, les différentes instances séparément. De recruter un commentaire dans l'un et pas dans les autres, par exemple Donc si tu as un événement. Euh je, je vais tester. Euh... Oui, je ne ouais. sais pas très bien comment ça se passe. C'est vrai que si quelqu'un met un commentaire dans l'un. Bonne question. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur euh, les calendriers Ouais, si tu vas. Retourne donc sur notre page et euh, dans le calendrier, si tu vas dans le calendrier, tu vas voir que.. Euh... En bas, il y a la possibilité de partager son calendrier, ce que je trouve très très pratique, au ouais. point que j'ai fait un article pour expliquer comment on pouvait partager le calendrier, et comme ça, ça met à jour le calendrier sur ton outil personnel de calendrier, et si c'est en permanence, ce qui si, si arrive finalement. Euh, et là, celui-là, il est entièrement en anglais, ce qui est un détail, mais qui, qui euh, est plus général en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout la main pour paramétrer l'outil de calendrier. Ok, je vais juste regarder sur l'admin si je peux faire quelque chose par rapport à ça. Euh, donc c'est la configuration ouais. du petit timely. Euh, et à voir aussi si vous, vous n'avez pas moyen de régler ça. Events. Donc là, je suis chez vous, hein. à mon avis, dans Settings. Ouais. Donc Event fonctionne avec Timely, on est bien d'accord hein Ouais, en fait c'est Timely, oui. Ok. Et le, alors Timely par exemple, j'avais posé une, une question sur le forum Agorakit outil IT, euh, parce que tout d'un coup du jour au lendemain, on s'est retrouvé à être déconnecté en fait euh, dans Event, on n'avait plus accès à nos événements. Il a fallu créer un compte chez Timely pour pouvoir à nouveau avoir accès aux événements. C'est possible, c'est eux qui m'embêtent un peu et qui augmentent leur prix et qui... Donc c'est un chouette outil et puis voilà d'année en année ils demandent de plus en plus cher. Ah d'accord. Et donc ça c'est eux qui font évoluer leur outil, c'est chiant. Euh, par rapport aux langues... On va sur le site du réseau et puis après on... On pourrait échanger sur l'Agora si, si je ne trouve pas la réponse maintenant. Okay. Est-ce que nous, j'ai réussi à configurer ce site du réseau, parce qu'on utilise aussi Timely S'abonner. Ouais, donc moi j'ai réussi à configurer ça. Donc, il y a moyen. Ah, oh, super. Avec. Ok. Tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. Je ne réponds pas encore à ta question, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions Non Sur... euh... On va s'arrêter là Je Sur le calendrier. Hein. Oui. Euh, est-ce qu'il y a moyen de mettre des couleurs différentes pour des événements? Euh, je t'explique sur euh, Waterloo en Transition, par exemple, utilise Teams Up pour, euh, pour les différents sous groupes de leur initiative. Et je vais je vais t'envoyer le, le lien de, de leur agenda, c'est très sympa. Pour répondre à ta question, tu vois qu'ici, on, on a plusieurs couleurs, même si c'est peut-être pas aussi sympa que la leur. Euh, et pourquoi Comment est-ce qu'on fait ça On a différentes... Ah, tu sais couper ton micro, s'il te plaît, Sylvie Ou bien diminuer ton, ton baffle. Merci. Euh, en fait, on a plusieurs catégories. Et donc, c'est quand tu définis des catégories, par catégorie, tu peux attribuer une, une couleur. OK euh, Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait ça on va retourner oui, euh, chez Vokra. Euh, tu vois où c'est Mais je pense que c'est dans ah oui, event, or voilà, Organize. Voilà, Organize, oui, tout à fait. Et donc après, tu, vas, tu peux mettre des couleurs ici. Mais... Ça, j'avais pas vu. C'est pas mal. Hein. Voilà, et, et là, tu peux donc euh, créer des catégories. Et puis, euh, pour chaque catégorie, tu vois que tu as un truc color, tu peux avoir une image d'office par catégorie. Donc ça, c'est sympa à un peu joué avec, mais c'est comme ça que ça se passe. Ok, Sylvie Ok. Eh ben, ah, je vois une question dans le chat. Ah voilà, Sylvie qui a partagé ça. Team up Ah ben voilà, un, un, excellent. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de ce style-là. C'est sans doute moins, moins joli, mais euh, on peut vraiment presque y arriver avec Timely. En tout cas au niveau des couleurs. Et il y a moyen de configurer plein de trucs, hein, si tu veux t'amuser. Euh, tu vois, dans Settings... Je sais plus où j'ai vu ça tout à l'heure, mais Team Options, voilà, général, les couleurs de boutons, les machins, tu peux quand même aller assez loin dans, dans la config de ton calendrier. Voilà pour la partie. Ah, Sylvie qui posait une autre question. Sylvie, on compte. Non, je disais merci. De rien. On va clôturer ici cette partie sur les...